J'espère que vous allez bien. Ici, Olga Mani, votre humble euh, consultante business. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une fois de plus son retrait euh, depuis son compte Pétrompé. Mais avant ça, je vais vous montrer d'abord comment rénover son compte, c'est-à-dire que faut-il faire quand j'ai atteint mes 300%, comme vous voyez là, j'ai explosé, mes 300% qui a-t-il lieu de faire Voilà. Avant de se lancer dans le vif du sujet, déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, les amis, je vais vous inviter à vous abonner. Surtout, si n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, sans plus tarder, euh, je vais passer dans le vif du sujet. Euh, donc, les amis, quand vous atteignez les 300%, sachez que votre compte se désactive. Et quand il s'est désactivé, vous allez voir cet onglet Rénovation, qui, euh, ce, ce menu Rénovation qui s'affiche. Et aussi, vous pourrez voir que, euh, au niveau de votre, cest dans le compte de votre parrain, chez votre parrain, euh, voilà comment ça s'affiche en réalité, un instant. Donc, vous allez voir comment ça s'affiche. Vous êtes désactivé, ça signifie que vous perdez les points de tous vos référents pendant que vous êtes désactivé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez là quand ça met inactive là, celui-ci est inactif, ça signifie qu'il doit réactiver son compte. Alors j'espère qu'il voit la vidéo pour réactiver son compte, il perd des points. Donc euh, ça quand vous voyez les points là, et inactif là, ça signifie que c'est un compte qui est inactif mais il a atteint ses 300%. Il n'a pas encore réactivé son compte, pareil pour tous ces autres là. Donc, les amis, activez vos comptes et activez vos comptes. C'est quand vous voyez zéro, c'est les gens qui ont acheté et euh, qui sont inscrits. Ils sont venus se balader, ils sont inscrits, ils n'ont jamais acheté de baril. Bon, ils n'aiment pas l'argent. Donc, voilà pourquoi. Euh, voilà, les amis, je vais euh, vous montrer comment vous rénover votre compte. La solution, alors, ce qu'elle le fait, c'est de racheter le même baril. Alors, si vous étiez au baril de 99 dollars, vous rachetez sur les 99. Si vous étiez. Au baril de 1999 comme moi alors vous rachetez les 1999 dollars ce que vous pouvez faire parfois c'est de recharger votre baril euh, de recharger votre compte avant que les 300% n'arrivent comme ça vous activez euh, une fois vous activez une fois votre compte voilà donc maintenant on va passer on va le faire euh, tout en on va le faire directement je vais réactiver mon baril. Je vais rénover. Ça s'appelle rénovation. Donc, euh, comment rénover son compte quand c'est désactivé Donc, vous partez juste sur rénovation. C'est pas compliqué. Okay? Vous battez juste sur rénovation. Et voilà. Euh, vous avez le montant qu'il faut créditer. C'est celui-ci. Voilà. Le montant qu'il faut créditer. C'est celui-là. Donc, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de copier cet adresse-ci. Mes amis, voilà, c'est de copier cette agresse-ci que vous allez euh, renseigner dans votre compte blockchain et envoyer le montant demandé. Et dans les 5 minutes, votre compte va s'activer sans façon. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais copier ce lien. D'accord et je vais copier ces liens, donnez-moi quelques petites minutes. Non, pas quelques petites minutes, quelques secondes. <rire> voilà, donc c'est ce lien que vous copiez pour coller dans votre compte blockchain. Voilà, donc on va faire la manipulation ensemble. On va faire la manipulation ensemble. Donc si vous êtes sur votre téléphone, juste suivez mon regard en même temps, je fais la manipulation sur euh, le téléphone, oh, pas possible. voilà, donc je vais copier l'adresse, voilà, je copie l'adresse, je viens dans ma blockchain, je viens dans ma blockchain et je vais mettre, le montant en bitcoin, généralement il peut être au moins, si la valeur du bitcoin a chuté, peut être moins que 1989$ donc rassurez-vous de le compléter à 1999$, mais un conseil je vais dire, euh, on n'a pas le même baril, mais un conseil, si vous voulez recharger votre baril, ajoutez toujours un ou deux dollars en plus, pour ne pas faire face, pour ne pas euh, tomber sur le coup de de la fluctuation, parce que vous pouvez envoyer vos bitcoins au moment où la valeur chute ça vous fait perdre euh, des dollars et qui entraîne généralement le fait que votre compte ne s'active pas directement. Donc, ça, c'est ce que je vais faire là. Coller. Uh -huh. Donc, vous collez. Prochain. Voilà. Hum, je mets le montant. Moi, je vais mettre 2000 dollars. J'ai déjà 3 dollars dans mon compte. là. Je vais mettre 2000 là, on dit. Et je viens ici en bitcoin pour me rassurer que la valeur est égale à celle-ci. Donc, là, j'ai 0,532 vous voyez qu'ici c'est 0,539 donc il faut que je change je mets 0,539 voilà 0539 le reste je peux laisser comme ça donc vous voyez que on a dit qu'il n'y a plus les frais euh, ici on dit qu'il n'y a plus de frais mais en réalité c'est toujours 2029 dollars qu'il faut recharger. Parce que euh, on rechargeait depuis, on s'est dit non, on a annulé les frais. Mais quand vous allez voir en réalité, les frais ne sont pas annulés. Donc les amis, quand vous rechargez, rassurez-vous de recharger avec les frais. Les frais ne sont pas réellement annulés. Vous voyez là que quand, tu mets, quand vous mettez le montant en bitcoin, la valeur en bitcoin, c'est que ça vous donne. Vous voyez que ça vous donne carrément. Euh, là, c'était 39, j'ajoute mes 13 derrière. Donc, vous voyez que ça en 1025. Entre temps, moi, j'ai même déjà mes 3 dollars dans le compte. Donc, ça va compenser pour mettre le 2029, normalement, qui doit s'afficher. Et ce que j'ai à faire, je mets prochain je valide. Voilà. <coughs> je valide et bam. Ça va prendre. <coughs> donc, quand c'est fait, vous allez voir la valeur ici. Voilà, la valeur ici qui va changer. Et à défaut, quand mmh. tu as déjà suffisamment de Bitcoin, ça va te dire que ton compte a suffisamment de Bitcoin pour activer ton baril. Dans le cas contraire, ça va juste te mettre une valeur en BTC ici. C'est une façon de te dire complète. voilà Et généralement, quand tu viens dans ton acheter baril ou bien rénovation, tu auras le montant en Bitcoin à compléter. Donc, ce qu'on va faire, on va juste actualiser. <coughs> on actualise pour voir ce qu'on a. Comme résultat, voilà. ok les amis. Donc, euh, quand vous avez fini d'activer votre baril, donc vous pouvez le voir, c'est bon. Là, j'ai plus 000. Ça a pris tout mon compte. Donc, en réalité, quand sachez que les frais qui semblent avoir disparu, super trompé, n'ont pas réellement disparu. Ils ne s'affiche plus, mais il faut les mettre dans votre compte. Ne s'active pas. Donc, comme vous voyez, je viens de rénover mon compte. Mon compte, les est renouveau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le retrait. On va faire le retrait de, de, de mon solde. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire de retrait de, de vos gains si votre compte est inactif. Donc, il faut d'abord que votre compte soit actif pour pouvoir faire le retrait de vos gains. Donc, on va, plus, on va sans plus tarder faire le retrait de nos gains. Donc, moi, ce que je vais faire... On va faire le retrait, Ok, donc, on va faire le retrait. Et pour ceux qui ne savent pas encore faire le retrait, c'est très simple. Il suffit déjà, euh, par mesure de sécurité, hein, il est recommandé de changer régulièrement votre wallet. Comprenez, c'est important de changer régulièrement votre wallet. Comme ça, euh, comme le wallet, la blockchain, bref, les wallets, généralement, changent par mesure de sécurité. Donc, vous pouvez les changer à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de les le laisser stagner là. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore faire des retraits, c'est tout simple. Vous venez dans votre compte, donc mon compte, My Account. Donc, vous venez là et vous changez votre wallet. S'il vous plaît, les gens qui ont mis mon wallet dans le enlever, créer, vous des comptes blockchain, c'est facile, ça se fait en 5 minutes. Donc, collez votre wallet là. Moi, je vais changer le wallet pour mettre un nouveau. Collez-le là. Maintenant, ici, comme j'ai activé Google Authenticator, je vais juste mettre mon code Google Authenticator. Voilà, c'est simple. Voilà. 089 et j'enregistre je je, mes, mes modifications donc ça c'est ce que vous devez faire si vous êtes nouveau si vous n'avez jamais fait de retrait hein, même si vous avez déjà eu à faire des retraits c'est pour, pour changer son adresse de temps en temps essayez de, le, de la changer maintenant pour faire un retrait vous partez dans finance finance vous partez dans retrait c'est ça 8 oui, dollars. donc euh, vous partez dans retrait je préfère l'interface en anglais c'est beaucoup mieux voilà donc ici au niveau des retraits vous allez voir l'historique vos retraits. On est voir l'historique de vos retraits. Et nous on va ce qui nous intéresse c'est euh, make a new withdraw. Donc on a, on va faire un nouveau retrait. D'accord? Donc je vais cliquer sur make a new withdraw. Donc cliquez sur faire un nouveau retrait. Le minimum de retrait c'est 25 dollars, ne l'oubliez pas. Donc voilà, moi je vais faire le, le retrait actuellement de.. Okay. Avant de faire ce retrait là, il faut que vous voyez. Euh... Bon je vais faire un, un bac. Euh... Parce que je voulais vous montrer mon historique. Vous pouvez voir mon dernier retrait, il date de quand Mon dernier retrait il date de du 25. Nous sommes le quantième là. Nous sommes le 29. Donc, il date d'il y a 4 jours. Voilà. Où j'ai fait le retrait de 1400 dollars. Ensuite, j'avais fait un autre le 22. Ensuite, un autre le 19. Donc, euh, voilà. Donc, vous pouvez voir l'historique de mes retraits. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Ceux qui se demandent, qui se disent que c'est toujours l'arnaque. Ah, bah, je vous souhaite beaucoup de courage. <rire> je vous souhaite beaucoup de courage. Nous, on continue à se faire arquer en faisant des retraits. Donc, je vais faire mon retrait de 2936 dollars. Ne l'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, donc, 3 p, p coupe 10% de frais euh, au niveau de la plateforme. Et il y a parfois des frais, pas parfois, hein? il y a des frais blockchain qui s'appliquent aussi, qui varient. En fonction de la fluctuation de la journée. Donc, quand vous tapez ici le montant de là que vous voulez retirer, et là vous cliquez, vous validez juste pour euh, valider maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre euh, messagerie, dans votre boîte mail. Vous allez recevoir un email. Vous voyez ici en statut, ça met pending confirmation en email. Donc, ça signifie que tant que vous n'avez pas accepté le retrait, validé le retrait depuis votre euh, adresse email, ça va pas prendre. Donc voilà, vous cliquez sur. Euh, bon, le bouton ici, ça se traduit en français juste. Hein, si vous cliquez dessus, ça n'annule pas en réalité. <rire> ça va valider. En anglais, ça met le vrai, euh, le vrai mot euh, confirme, confirme. Donc ici, moi je préfère fais souvent cliquer sur le lien directement. Voilà. Et quand on clique sur le lien, quand je vais actualiser ici, vous allez voir qu'après, ça va simplement mettre un pending. Ça met un pending pour dire que le mail était validé. Donc, vous voyez là, ça met PNJ. Donc, voilà. Donc, vous voyez les taxes, les frais de retrait Donc, ça va couper euh, 293 dollars. Donc, ça signifie qu'en réalité, je vais recevoir 2700, voilà, 2600 quelque chose environ dans ma blockchain. C'est pas merveilleux, les amis? Donc, si, voilà, euh, si t'es pas encore lancé dans p trompé oui, sache qu'avec Petron tu peux t'acheter une voiture maintenant, hein. tu peux t'acheter ta première voiture, ton premier terrain. En tout cas, nous, on enjoy bien. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager. En résumé, voilà. Premièrement, on a commencé par euh, par la rénovation du compte. Comme vous avez constaté, mon compte était euh, déjà euh, bloqué. Donc il fallait le rénover en achetant le même baril. Il n'y a pas moyen de d'engrader. Il n'y a pas moyen d'upgrader quand votre compte est bloqué. Il faut juste racheter le même baril. Et sans oublier que vous ne pouvez pas utiliser les dollars, donc vos gains disponibles. Il faut absolument acheter de nouveaux bitcoins. Et ensuite, vous pouvez faire le retrait, comme on vient de le voir. Là. Donc, euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, on va se dire ciao, ciao.